Bonsoir à vous tous qui nous regardez. Merci de nous accueillir chez vous pour ce temps de méditation sur notre channel. Aujourd'hui, nous méditons avec les textes bibliques proposés pour ce dimanche de la Pentecôte. C'est l'occasion pour nous de recentrer notre travail sur un temps d'enseignement à deux niveaux. Retracer l'origine de la Pentecôte et commenter l'évangile du jour. La la Pentecôte est une fête célébrée par les Juifs et les Chrétiens. À l'origine, c'est une fête agricole qui commémorait la sortie d'Égypte du peuple Israël. À cette occasion, on offrait à Dieu les premiers fruits de la moisson. Un peu plus tard, dans le judaïsme, cette célébration fut associée au souvenir de la transmission de la table de la loi à Moïse, c'est-à-dire à la fondation de la religion juive. C'est à partir du IVe siècle que les chrétiens ont s'approprié de cette fête en changeant quelque peu sa signification. Ils fêtent à la Pentecôte le jour où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint sous forme de langue de feu. Le livre des Actes des Apôtres que nous lisons dans quelques instants Raconte cet épisode en disant que les disciples parlent soudain toutes les langues et comprennent que Jésus est vraiment ressuscité. Ils font ce jour-là à Jérusalem beaucoup de conversions, car ils pouvaient enfin s'adresser à tous. La Pentecôte, c'est le début de la propagation de la foi chrétienne. La printemps marque le temps où nous, peuples chrétiens, peuple des croyants, prenons conscience de nos imperfections. Juste au moment où l'huile qui maintient la lumière de nos vies semble venir à nous manquer. Cet esprit divin nous conduit au contraire à marcher vers de nouveaux, vers de nouveaux horizons. Nous sommes conduits à devenir une louange perpétuelle à Dieu, nous dit Saint-Augustin. La Pentecôte chrétienne est toujours célébrée le septième dimanche après Pâques, soit dix jours après l'ascension de Jésus. Et la Pentecôte clôt le temps pascal. des actes des apôtres quand arriva le jour de la Pentecôte au terme des cinquante jours après Pâques ils se trouvaient réunis tous ensemble soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux tous furent remplis d'Esprit-Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion. Parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Seigneur, ô oh mon âme, Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ô te très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime. Le cœur de tout est fidèle. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qu'il ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour.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 « Chers amis, comme vous venez de l'entendre, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Pentecôte qui est la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres. » En effet, les apôtres ont eu peur après la mort de Jésus. Ils étaient restés cachés, confinés dans le cénacle. Mais au cœur de leur confinement, ils priaient. C'est ce que nous avons entendu dimanche dernier dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, les versets 12 à 14. « Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. » Voici qu'aujourd'hui, un autre très beau texte nous est présenté. C'est l'Évangile de Saint Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. Les disciples se trouvaient dans une grande peur, puisqu'ils ont vu ce qui était arrivé à Jésus. Ils sont enfermés. Voilà ce que produit la peur. Quand on a peur, on n'ose pas. On est comme resté bloqué. Mais ce que va faire Jésus, le Christ ressuscité, c'est juste extraordinaire. Il les rejoint dans leur peur, afin de leur apporter la paix. Même les portes verrouillées n'arrivaient pas à mettre un frein à ce don de Dieu, le don de la paix. Après leur avoir apporté cette paix, il leur a fait un autre don, c'est le don de l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint, nous dit Jésus dans l'Évangile de ce jour. C'est cet Esprit, ce don qui va leur permettre de sortir de se déconfiner pour être acteur de l'annonce de la bonne nouvelle de Dieu, de la bonne nouvelle du Christ ressuscité sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Beaucoup étaient témoins de l'action de l'Esprit-Saint. En effet, les apôtres, quand ils ont reçu l'Esprit-Saint, ils sont sortis et ceux qui étaient là, ils ont entendu la parole de Dieu dans leur propre langue. Quand on reçoit l'Esprit Saint, on n'a plus peur. Quand on est en covoiturage avec l'Esprit Saint, on est sûr d'arriver à bon port, puisque c'est lui qui conduit. En cette fête de Pentecôte, nous pouvons retenir plusieurs choses. Mais moi, je ne vous livre que deux. D'abord, les apôtres sont passés de la peur à la paix. Ils ne peuvent plus rester enfermés. Comme pour les apôtres, l'esprit de Pentecôte nous invite à nous déconfiner afin de nous ouvrir à la mission à laquelle le Christ nous appelle. Et la deuxième chose, c'est que c'est l'Esprit Saint qui fait l'unité. En dépit de la diversité des nations, de la diversité de langues, chacun a eu accès à la parole de Dieu. Parce que Dieu parle un langage unique. C'est le langage de l'amour. Et quand l'amour parle, tout le monde a la possibilité de comprendre. Alors, chers amis, là où vous êtes, recevez la paix du Christ. Cette paix qu'il nous apporte et qu'il veut nous donner. Et recevez en même temps l'Esprit Saint, cet esprit donné aux apôtres et qui est donné à chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il guide vos chemins, qu'il guide vos pas.